Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du régime antidolore et anti-inflammatoire, le régime préhistorique ou ancestral. Le régime préhistorique consiste à n'utiliser que les aliments qui étaient consommés avant le développement de l'agriculture, c'est-à-dire il y a plus de 9000 ans, crus ou peu cuits. Les aliments crus sont parfaitement assimilables, ne provoquant pas de réponse immunitaire lors de leur ingestion, contrairement aux aliments cuits. Autre avantage, si vous souffrez d'intolérance aux produits laitiers et au gluten, en les supprimant, vous améliorerez un grand nombre de troubles de type inflammatoire ou spasmodique. Les principes du régime préhistorique Appelle également régime ancestral ou hypotoxique, sont simples. Il faut consommer un maximum de produits crus, de légumes, de fruits, mais aussi de viande, poissons, fruits de mer, crustacés ou peu cuits, à la vapeur douce ou à l'étouffée. Il faut consommer des huiles vierges exclusivement et si possible de première pression à froid, car elles contiennent des précieux nutriments antioxydants tels que la vitamine E, il faut éviter absolument les laits animaux et leurs dérivés, fromage, laitage et les céréales contenant du gluten tels que le blé, le seigle, l'avoine mais aussi le maïs, sont autorisés le riz, le quinoa, le sarrasin, le sésame, l'amarante, le millet, le manioc et bien d'autres. Il faut privilégier les aliments issus de l'agriculture biologique, car nous avons la garantie d'une absence de résidus toxiques, et de plus, ils possèdent une densité nutritionnelle maximale. Il faut les consommer ultra frais, surtout le poisson et les viandes. Un régime santé idéal pour lutter contre le stress oxydatif, se désintoxiquer, Mettre au repos l'organisme, perdre les kilos superflus et avec en prime le goût retrouvé des aliments naturels. Pour obtenir votre mini guide, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant je m'abonne et je reçois une notification. A très bientôt